Salut à tous On va la faire courte cette fois-ci. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une appli, mais cruciale dans l'organisation de votre blocus, qui va déjà pas être Jojo, hein, entendons-nous bien. Et cette app elle s'appelle « Affluence ». Bim J'insiste bien dessus parce qu'il ne te sera pas possible de venir étudier en bibli sans utiliser cette app. J'insiste bien parce qu'il est possible de réserver sa place en ligne via le site web, mais la validation doit alors se faire à l'accueil de la bibli. Affluence, c'est quoi C'est une app qui te permet de vérifier en temps réel le niveau de fréquentation de magasins, centres administratifs, piscines, monuments et musées, bibliothèques. Tu as bien compris que dans le cas présent, ce qui nous intéresse, ce sont les bibliothèques. Ah. C'est vrai Et en particulier, celle de l'ULB. Puisque théoriquement, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as envie ou besoin de venir étudier en bibliothèque sur le campus. Et tu as raison Ok, je te montre comment ça fonctionne. Tout d'abord, tu dois bien évidemment te rendre sur l'App Store ou le Google Play et télécharger la dite app. Alors oui, je sais, tu as sans doute un bachelier en smartphone mais je préfère pallier à tous les cas de figure. Donc je reprends les bases. Parce que comme l'a dit l'auteur japonais Takehiko Inoue, les bases, c'est le plus important. Simple, basique. Du coup, tu télécharges Affluence sur ton smartphone tu l'installes. Ensuite, pour pouvoir utiliser l'app, ça se fait généralement en deux étapes. 1. Tu fais une réservation dans la bibli de ton choix en indiquant ton adresse mail. Tu reçois un mail de confirmation. Attention, ça ne fonctionne qu'avec les adresses ULB. 2. Tu reçois un mail de confirmation. Tu cliques comme dans la précédente étape. Avec ce mail, tu es renvoyé vers l'app qui confirme ta réservation. Du coup, tu allumes ton app. Tu choisis ta bibli parmi les 5 du Big 5 Donc pour rappel, BSH, BST, DROIT, BSS et ARCHI. Dans cet exemple, on va prendre celle de droit. Là, tu vois le taux d'occupation en temps réel, tu peux réserver, modifier ou annuler ta place jusque 3 jours à l'avance, tu choisis la date, l'heure et la durée de ta séance d'études. Tu peux réserver une plage pour 4 heures maximum, mais tu peux aussi réserver deux plages de 4 heures d'affilée pour te faire une bonne journée d'études intensive, voire 3 plages si tu es un Jedi de l'étude. Ensuite, tu choisis la place qui te convient et tu cliques sur réserver. Bam, c'est fait Si c'est bon, tu verras directement ton numéro de réservation apparaître sous la confirmation. Dans l'onglet réservations, tu pourras retrouver toutes tes réservations en cours, à venir ou annulées. Tu peux ensuite te rendre à la bibliothèque choisie et valider ta présence en flashant le QR code à l'entrée. Et voilà, tu peux désormais te rendre à ta place et étudier en toute quiétude, si jamais, et je dis bien si jamais, tu as la moindre question, N'hésite pas à t'adresser à l'accueil de ta bibliothèque ou à envoyer un mail aux adresses qui apparaissent en ce moment même sur ton écran et que tu pourras retrouver dans la description. J'espère que cette petite vidéo t'a aidé et que tu te sens déjà un petit peu moins perdu, c'est ça. Si jamais tu veux retrouver certaines de ces infos, n'hésite pas à consulter le site internet des bibliothèques dont tu trouveras le lien dans la description. Si tu veux, tu peux aussi nous suivre sur les réseaux. Là aussi, je te mets les liens dans la description. N'hésite pas à lâcher un... Petit pouce bleu ou à partager la vidéo, surtout si tu connais des gens qui sont perdus. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'on s'entend, qu'on partage, on vit ensemble. Tchuss